If you ever go hiking with a scout, same word in French, un scout, you'll find it tiring. How tired I am, you'll say. Que je suis fatigué. We'll sleep soon. On va dormir bientôt, you'll be told. And when you do arrive, there's no house to sleep in. Il n'y a pas de maison. There's a tent. Il y a une tente. That's where we're going to sleep. C'est là qu'on va dormir. You want to become a scout, don't you? Vous voulez devenir scout, n'est-ce pas? Que je suis fatigué! Que je suis fatigué! On va dormir bientôt. Quand? Quand est-ce qu'on va dormir? On va dormir quand on arrive. Quand est-ce qu'on arrive? On arrive maintenant. Oh! On arrive maintenant? Oh! Mais où est la maison? Mais, il n'y a pas de maison, il y a une tente. Une tente? Vous voulez devenir scout, n'est-ce pas? Ah oui, je veux devenir scout. Alors, les scouts n'ont pas de maison pour dormir. Les scouts ont des tentes pour dormir. Des tentes pour dormir. Alors, c'est là qu'on va dormir. Oui, c'est là qu'on va dormir. Allez-y. Oh! Alors, je peux dormir maintenant? Oui, maintenant! Oh, juste là! Hein? Dormir, dodo! Oui. Comme ça! Allez-y! Ah, oh, d'accord! Que je suis fatigué! How tired I am! On va dormir bientôt! We'll sleep soon! Il n'y a pas de maison. There's no house. Il y a une tente. There's a tent. You'll probably be asked not to touch the tent pole. Ne touchez pas au poteau. There's no bed, you'll exclaim. Il n'y a pas de lit. No, we sleep on the ground, par terre. But the ground's hard. La terre est dure, you'll mutter. That's why we have a sleeping bag. Un sac de couchage. Get inside. Mettez-vous dedans. But, but it's dark inside, le sac de couchage. Il fait noir. Literally, it makes black. Les scouts dorment dans les tentes, pas sur les tentes. Ah! Alors, entrez dans la tente maintenant et ne touchez pas au poteau. D'accord. Il ne faut pas toucher au poteau. Mais... mais où sont les lits? Il n'y a pas de lit. Il n'y a pas de lit? Il faut dormir par terre? Oui, par terre. Et la terre est dure, très dure. Bien sûr que la terre est dure, mais c'est pour ça qu'on a des sacs de couchage. Oh, un sac de couchage. Oh. Ouf. Oui, avec ça, même si la terre est dure, on est très confortable. Ah oui, très, très confortable. Alors, mettez-vous dedans. Je me mets dedans Oui, mettez-vous dedans. Ah, bon, d'accord. Non, non, non, non, non pas comme ça. Oh, il fait noir. Il fait, il fait noir. Ne touchez pas au poteau. Ne touchez pas au poteau. Ne touchez pas au poteau. Ne pas au poteau. Don't touch the tent pole. Il n'y a pas de lit. There's no bed. Mettez-vous dedans. Get inside. Il fait noir. It's dark. Put the sleeping bag on the ground. You'll be instructed. Mettez le sac de couchage par terre. You have to get in feet first. Les pieds, les premiers. Not the head, pas la tête. I can't sleep, you might say. Je ne peux pas dormir. I'm cold. J'ai froid. Well, close the zipper. You may be told, fermez la fermeture éclair. Literally, the lightning closer. It's jammed, you could complain. Elle est bloquée. Pull harder. Tirez plus fort. Allez-y. Allez-y. Mettez votre sac de couchage par terre et mettez-vous dedans. Les pieds les premiers, pas la tête. Les pieds les premiers, pas la tête. Et enfin... Maintenant... Oui. Dormez. Bonne nuit. Bonne nuit. Excusez-moi, monsieur le scout. Oui. Je, je ne peux pas dormir. Pourquoi pas? J'ai froid. Ah, oh, vous avez froid? Oui, oui. Alors, fermez la fermeture éclair. Oh, quelle fermeture éclair? La fermeture éclair qui ferme la porte. Oh. Je ne peux pas. La fermeture éclair est bloquée. Mais tirez plus fort. Oh, oh, oh. Je ne peux pas. Elle est bloquée. Plus fort! Plus fort! Je n'ai pas touché au poteau! Les pieds les premiers. Feet first. La fermeture éclaire. The zipper. Elle est bloquée. It's jammed. Tirez plus fort. Pull harder.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 Pas la tête. Les pieds les premiers, pas la tête. Oui. Enfin, maintenant, Salut. dormez. Bonne nuit. Oh, bonne nuit. Excusez-moi, monsieur le scout. Oui. Je, je ne peux pas dormir. Pourquoi pas? J'ai froid. Oh, vous avez froid? Oui, oui je broute. Alors fermez la fermeture éclair.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 Je pas touché au poteau.